fait la dernière préparation là, avant de se le tournesol. Ça fait déjà un petit peu presque 15 jours qu'on a gratté, commence déjà à naître de l'herbe. vous voyez il y a de la fraîcheur. Je vais gratter euh, légèrement. Euh, ça fait une petite consommation de de 8 litres hectares avec euh, le vibro bon euh, on va aller assez vite parce qu'on va aller à 11 km heure avec 5 mètres 70 c on hésitait c'est pas évident hein, le métier agricole parce que soit euh, j'attends que je désherbe de dans deux jours mais ça je suis pas sûr que ça, ça crève. et comme euh, bon là ici c'est une grotte, mais à d'autres endroits bah la pluie qu'on a eu il y a quelques jours, ça a refermé le sol et il y a quelques mauvaises herbes vous voyez, il y a ça qui traîne un petit régras un petit régras qui traîne, ça va le... ça va le détruire comme ça on va pouvoir semer dans, dans de bonnes conditions et en plus de, de regratter, ça va... ça va permettre de... de rechauffer le sol quand même déconner je sais pas comment ça fait des fois pour euh, rentrer dans dans les outils là j'arrive même pas à l'enlever le taux de... non mais sans déconner faut que je pète le bordel ah c'est pas une pierre qui va m'embêter quand même bordel on se transforme et tailleur de pierre maintenant L'objectif de ce boulot là aujourd'hui c'est de rouvrir euh, le guéret, arracher les dernières herbes qui restent. Vous voyez bon je suis à 4 cm et bien appuyé avec le rouleau là comme ça là je vais semer le tournesol vers là, là dans les 3-4 cm il y a la fraîcheur et vous voyez bah, ça donne un bon rendu avec un sac comme ça là je fais euh, 2 hectares environ c'est une dose de 150 mille pour le réglage du tournesol on a l'aspiration d'air qu'il faut mettre euh, à l'aspiration petite graines c'est pas comme le maïs et ici là c'est le réglage de la profondeur on a mis le numéro b, Faites la graine de tournesol à tombe juste derrière le petit sablot. Et c'est pour ça qu'on règle ici, là, la profondeur. On a...